Optimac est une structure d'accompagnement et de réinsertion par la création d'entreprises et l'entrepreneuriat. Elle accompagne un public dans la précarité, comme les chômeurs de longue durée, les bénéficiaires du RSA, les personnes en situation de handicap, les prisonniers, les réfugiés ou d'autres encore. Le concept Optimac s'appuie sur une approche systémique qui combine l'accompagnement projet et le suivi socio-économique des personnes mais aussi d'autres éléments comme la santé au travail, l'accès aux droits, le développement personnel et le coaching sportif. Cette démarche permet de réaliser un diagnostic global basé sur l'ensemble des facteurs déterminants pour la réussite que j'ai appelé les 5 S en référence à la santé, qui sont la santé physique, la santé morale, la santé sociale, professionnelle et financière. Le concept OPTIMAC assure donc un accompagnement optimisé, tenant compte de tous les besoins du porteur de projet en tant qu'humain, avec un grand H. Parmi les avantages d'OPTIMAC, c'est d'éviter les doublons en termes de suivi, et d'avoir un interlocuteur unique et privilégié et ainsi donner plus de chances de réaliser un accompagnement efficient et effi L'objectif à terme est de baisser par moitié minimum le budget des acteurs publics consacrés à l'accompagnement tout en assurant une satisfaction des usagers et la sécurisation de leur parcours professionnel ou leur projet de vie. Aujourd'hui, nous comptons plus de 5 millions de chômeurs en France et près de 500 000 créations d'entreprises par an, dont deux tiers ne dépassent pas le cap des trois ans. Et ce, malgré les dispositifs mis en place pour réduire le chômage et euh, accompagner les entrepreneurs. Il devient donc nécessaire de proposer de nouvelles manières de faire, et donner un nouveau souffle à celles déjà pratiquées, euh, en vue de redresser le taux de chômage, bien entendu, et euh, créer de la richesse et des emplois pérennes.